Hello. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ceci est une vidéo présentation 2.0 parce que la version 1.0. Attends, ce geek. Du coup, j'ai décidé de vous expliquer de un peu ce que je fais sur YouTube et les séries que je propose sur ça. Bon, déjà, je vais me présenter, quand même, c'est impoli. Je m'appelle Hugo ou ce geek. Je suis un adolescent, j'ai un pts à m'occuper à faire, mais tout va bien. Ensuite sur Youtube c'est surtout pour partager un peu les délires entre copains, rigoler et avoir du fun évidemment, avoir du fun, c'est très important. Du coup voilà, c'est pour qu'on partage entre amis et entre copains, pour les nouveaux etc, et comme ça on peut avoir tous le même délire. Bon, peut-être qu'il y a certains qui veulent pas être amis avec d'autres, mais... On va essayer d'être amis quand même hein. Mais bref, on va parler surtout des séries La première série que je propose c'est Hugo et ses amis Une série très normale, très classique sur Youtube qui se passe Mais sauf que moi je prends à peu près des amis que je connais quelquefois que je connais vite fait mais c'est bien rythmé, on fait, je fais souvent des compilations directement et c'est du hors cam si vous voulez. Ensuite il y a les lives rigolos du go si vous voulez c'est avec euh, T. Oui mais alors pourquoi je dis T parce que euh, Youtube n'est pas le vrai mot on va dire. Du coup je fais des lives sur T simplement rigoler qu'on puisse partager en live et euh, tout ça avec la bonne humeur et euh, voilà vous pouvez faire des petits coucous euh, par rapport à Youtube ou euh, même euh, envoyer des dons ou des subs mais voilà je vous laisse faire vos choix. Ensuite il y a les séries j'aime ou j'aime pas alors normalement il y a une fiche qui va apparaître ici normalement et c'est une explication assez plus compliquée on va dire c'est l'explication pour vous donner encore plus d'essence par rapport au premier épisode mais si vous voulez pour faire plus court c'est que je dis un truc que j'aime et à la fin, j'aime pas. Je montre ce que j'aime sur le chose, sur le jeu, etc. Mais à la fin, je dis tout simplement que en globalité, j'aime pas. Et il y a des inversements comme ça. Par exemple, si je dis un truc j'aime pas, je montre juste le truc que j'aime pas. Et à la fin, je montre que j'aime. Voilà. Et il faut comprendre ce que je montre, de ce que j'aime ou j'aime pas. Et ensuite, gameplay amusant. Le gameplay amusant, c'est, c'est un peu comme tout sur les bons youtubers qui montrent du gameplay pour un jeu, quoi mais bref j'espère que ma chaîne va te plaire donc n'hésite pas à mettre la cloche à t'abonner si t'as envie de me soutenir comme ça t'es un vrai ami et ensuite si t'as envie de euh, partager à tes camarades bah vas-y partage et enfin aussi j'ai plusieurs réseaux sociaux si tu veux j'ai twitter j'ai. mais j'ai aussi un discord et ce discord là tu pourras venir pour tout simplement participer même au live rigolo d'hugo parce que je fais souvent des games mais c'est rare enfin mais maintenant là je le fais tout le temps euh... Quelquefois une fois sur deux quoi on va dire. Voilà donc c'était tout. Maintenant je vais boire un peu de mentalo, là. Voilà, même si, si c'est de l'évier là, si vous voyez. Voilà.